Hello, bonsoir. Bonsoir. Très eh bien. Donc, euh, voilà, on va commencer. Unité 1, point 1.1, à le apprendre ensemble. Apprendre ensemble, يعني apprendre يعني, ensemble, ensemble, apprendre ensemble, ensemble. Et l'aoule moustaw, OK. Et l'aoule moustaw, OK. Et OK. Et classe en français <coughs> يعني, y y a, un acteur en français vous allez échanger avec les autres les mots de tous les jours échanger avec les autres avec les mots mettent de tous les jours vous allez participer à votre apprentissage, ok? Uh, vous allez s'afaf s'ehimun, ok? are uh, going to participate, ok? Uh, vous allez participer à t'shamu s'afaf t'sehimun, donc à votre apprentissage. Feta l'unk, ok? Uh, vous allez parler de vous, de ce que vous faites. يعني عن نفسكم على اللي انتوا بتعملوه واللي انتو عملتوه كده احنا هنتعلم نتكلم في الحاضر في المستقبل هنا سوف في المستقبل وفي الماضي زي نتعلم حنتعلم نتكلم في الثلاث أزمنة في المستوى ده. طيب euh, pour être acteur dans votre acteur. classe, acteur. Acteur. acteur, dans votre classe en Fran euh, en français. Alors, continuez. Okay. Euh, vous allez échanger avec les autres. Les autres, madame les uns les autres, les autres, euh, les mots. Les mots. De, les mots les mots les mots de tous les jours de tous les, les jours. jours de tous les jours très bien ok à le les sommes l'unité dit au niveau de l'espoir vous comprenez d'accord vous comprenez un ordre de verbe d'avoir un verbe même troisième groupe ok verbe irrégulier régulier fait le chef et verbe comprendre To understand, yani, uh, verbe comprendre, y'a Ok. vous il Je comprends. Tu comprends. Je comprends. Tu comprends? Tu comprends. Tu comprends? Il comprend, elle comprend, on comprend. Il comprend. Il elle comprend. comprend. Elle comprend. Elle comprend. On comprend. On comprend. Très bien. Nous, Nous, Nous comprenons. Nous comprenons. Vous comprenez. Nous vous. vous comprenez. Vous comprenez. Ils comprennent. Ils comprennent. Ils comprennent. Il comprennent. Elles comprennent. Elles comprennent. comprennent. Très bien. Euh. حنسمع اوديو وانا حسألكم طبعا حسألكم بسيغة الاحترام اللي هو يعني بسيغة الرسمية يعني بالفوابان هقول لكم هنسمع اوديو وقول لكم vous comprenez يعني أسألكل واحدة أقوله vous comprenez حيقول لي جو كمprend أو حيقول لي سيغة النفي هتبقى حكتب كده نيغازيون نيغازيون يعني نفي Je ne comprends pas. Enough neuf, diamond, un ne, ok, ou pas. neuf, on t'a sujet, ou pas, après le verbe, ok. Fa, la me, euh, audio. Haolou, vous comprenez, ya, la waafahim, haioolli, Je comprends. لو هو مش فاهم حيقول لي je ne comprend pas نكا طب لو بس ألغروب لو vous دي مش بقصد بيها الاحترام أو السيغة الرسمية اللي هو el بقصد بيها مثلا أبكلمكم كمجموعة كلكم مع بعض انتو واضح سيكلاغ طيب بس انا لما حسأل كل واحد هيرد طبعا بجول هو هيتكلم عن نفسه فوكابولير كارت كلمة كارت ممكن بيبقى مقصود بيها مثلا كذا حاجة بس هنا نقصد بيها الخريطة بقول اللا كارت اللي هي الخريطة طيب. عندنا في لا كارت هنا عندنا "بي" هو ل Français هي maternelle يعني البلاد كلمة "بي" هي كلمة بتتكتب بالـ"س" حتى في السنجلي، حتى في المفرد. مكروه؟ فهي كلمة في المفرد بتتكتب بالـ"س" وفي plurial بتتكتب بالـ"س". أوكي؟ بنقول "نبي" هي كلمة ماسكولية، يعني بلد. "بي" هو ل Français elong maternelle يعني البلاد اللي فيها الفرنساوي لغة أم. يعني لغة أم. بعد كده عندنا البلاد فيها de la France la France plus Dom Tom y'a Dom Tom okay. Dom d'acronyme acronyme yani on acronym, a appliqué ça yani, Dom yani, Département Outre-mer. Autom Yani. Territoire. Outre-mer. Mer, Mer Yaniba. OK? Euh, Outre-Yani. Elle m'a le département Outre-mer. Yani Mohawazat Mohawazat Mohawazat Mohawazat Mohawazat أوكي. فرنسا عندها جزر في حدة كثيرة في العالم تابعين لها كمحافظات هم أربع محافظات تابعين لها بس هم مش جوه فرنسا هم بعيد حلق إيه مكتو مكتوب هنا إيه هم المحافظات دي حلق اللي هم هنا عندنا لاغوين فرانسيز شايفين هنا دي مش جزيرة دي بلد كده في أمريكا اللاتينية اسمها لاغوين فرانسيز عندنا مارتينيك وعندنا لاغوادلوب ou on a la réunion. L'arba a dû, il y a tabou d'homme, d'homme, d'homme, d'homme, d'homme, d'homme, d'homme, Y a territoire Territoire تغيتوغ يعني أراضي أو أرض هم بلاد تبع لفرنسا بس تبع الفرنسا في في في التمثيل الدبلوماسي وفي الدفاع فقط لكن مش تبع الفرنسا في في الميزانية مثلاً مش يعني دول بتصرف على نفسها من ميزانيتها من مواردها الخاصة مش تبع الفرنسا ك كدولة كحكومة بتصرف عليها أوكي فهاي دي يعني عندهم شبه استقلال ذاتي لكن تابعين لفرنسا بس في التمثيل الدبلوماسي وفي وفي الدفاع اوكي okay. هم دول التوم اوكي uh, okay. يبقى عندنا لي بي او لا فرانسيه لونغ ماتيرنيل عندنا لا فرانس بلس دوم توم وعندنا لا بلجيك واضح موضوع دوم توم ده ليكم الاول قبل ما نتكلم عن حاجه ثانيه أو واضح. طيب، لا بلجيك. Uh, ال, ال, ال المنطقة اللي بتتكلم فرنساوي في بلجيك اسمها الوالوني. بلجيكا في منطقة اسمها الوالوني بتتكلم فرنسي. لا سويس. لا سويس. المنطقة اللي بتتكلم فرنسي فيها la suisse romande la suisse romande le canada et le canada aïeba à matériel étiquet le français oui c'est ma québec D'où le français est une langue maternelle. L'aura Ok. que le français est pays où le français est très utilisé? Tabane. Pays où le français est très utilisé. عندنا لفخيك دي, لفخيك دي نور شمال أفريقيا وشمال أفريقيا مقصود بها تونس الجزائر والمغرب أوكي هو تعبير سياسي وليس تعبير جغرافي أوكي مصر في شمال أفريقيا بس ما تعتبرش من البلاد اللي مقصود بها شمال أفريقيا لفخيك دي نور اللي هي لالجيغي للماروكي لتونيزي عندنا لفخيك Occidental أفكار الغربية معظمها معظمها تتكلم Occidental معظمها بتتكلم uh, uh, فيها الفرنساوي اللغة منتشرة جدا مستعملة كتير أوكي uh, okay. Uh, ok Nous uh, le levant Le levant le haut de Mais il y uh, li a une petite langue Il y le même Liban ok الجزائر، المغرب، تونيزي في مثلا بلاد فلاندوشين لاندو لاندوشين لاندوشين الهند الصينية باللغة العربية هي البلاد اللي محصورة بين الهند والصين زي الفيتنام مثلا يت فيتنام اوكي ااا اوكي شايفين احنا بنحط أختيك اللي هنا قبل البلاد اهو لا بلجيك احنا آه, اتفقنا قبل كده ان اللي بي ميناء اللي بيخلصوا بالاو والبي ماسكولين اللي بيخلصوا بأي حرف تاني غير الاو فزي لو كندا بيخلص بحرفه غير الاو فبها ماسكولين mais en français, il y a toujours des exceptions enfin, Le Vietnam est une exception Il m'a fait que nous avons vu le Vietnam Mais là, nous ben avons vu le Vietnam okay? uh, Exception okay. uh, Mais en français, il y okay? e a toujours des exceptions Il y a l'Afrique occidentale L'Afrique du Nord Le Levant Ou uh, l'Indochine Le uh, Vietnam, le Cambodge vous avez un audio, vous Écoutez, voici les pays où le français est très utilisé. Vous comprenez, trouvez ces pays sur la carte. Okay? Vous comprenez, le verbe est le sort de nous. D'accord Trouvez ces pays sur la carte. Il y a un verbe trouvé il y a un agédou. D'accord Trouver. Yani, euh, Uh, C'est-à-dire pays, sur la carte, sur la carte. Ok. La première fois qu'on s'appelle vous comprenez, vous علي, Emma, oui, je comprends, ou non, je ne comprends pas. Il est là pour nous. Leçon 1. Bonjour à tous. Page 7. Comment on prononce Exercice 1. Écoutez. Voici les pays où le français est très utilisé. Le Sénégal. Okay, vous comprenez? le Sénégal. Ma photo d'Orléans et oui je comprends ah non je ne comprends pas. Oui je comprends. Oui je comprends. Oui je comprends. La Suisse. Elle balade les femmes au dit non je ne comprends pas. La Suisse, vous comprenez, vous comprenez la Suisse Oui, oui. Je comprends. Oui, je comprends, très bien. Okay. L'Algérie, les Comores, le Canada, la Belgique, le Maroc, le Liban. La Martinique La Nouvelle Calédonie pas, okay. La Guyane OK vous ne comprenez pas euh, il il les Comores le les Comores vous comprenez les Comores euh, non je ne comprends pas Taille. les Comores sur les Comores. OK français doul... doul... oh. les le canada la belgique le maroc le Maroc, vous comprenez Le Maroc Oui, je comprends. Okay. je comprends. Je Le comprends. Liban. Le Liban. La Martinique. La Martinique. Oh, la, Martinique. la Martinique. La Martinique, mais, ok. Mais je comprends. Nouvelle Calédonie. Ok, la, la Martinique Héna. a un département outre mer Ok Après, la, nouvelle ah, oui. la Nouvelle Calédonie. La Nouvelle Calédonie. La Nouvelle Calédonie ah. Di bord du territoire outre-mer euh, euh, yani, euh, Ce sont des îles euh, Gozo, Magmo et Gozo Ok, acte un peu le vocabulaire Île euh, okay. Vocabulaire Une île Une île, il yani y a un exil D'accord Continue oui. La Guyane française. La Guyane française. La Guyane française, Lady. hollandais العربية هي غينيا الفرنسية. Uh, هي ليك في كلمة فرنسية جنبها عشان في جنبها هنا غينيا mm. الهولندية وغينيا البريطانية. فعشان يميزوها عن الاثنين اللي, اللي وشمالها، فبيقولوا غينيا أو Guyane française. La Tunisie, l'île Tunisie. de la Réunion, l'île de la Réunion, la Réunion, la Réunion, département Outre-mer. ok, très bien. Taïb, on va voit, on se regardez la carte, quel pays connaissez-vous? يعني أي بلد تعرفون لما نتكلم على المعرفة عن البلاد يعني لما أقول تعرف البلد الفلاني المقصود بأنك تعرف البلد الفلاني أنك رحته هذا بالمقصود انك تعرف البلد المغرب مثلا المغرب هل تعرفين؟ تعرفينه يعني تعرفيك وكونيس لو انت فعلا رحتي المغرب هتقولي لي وي جو كوني اوكي لو انت ما رحتيش المغرب هتقولي لي نو جو نو كوني با اوكي طيب انت ممكن تكوني ما بتعرفي المغرب ما رحتيهاش télévision. Je connais. De la télé. Aaraf. Il magreb. Min télévision. Ou à travers la je... télé. Mais la télévision. Je connais à travers la télé. je euh, connais a la télé. Il à l'accent. Je connais de la télé. Je la connais à travers la télé, لو لو انا عايز ممكن ارد بالطريقة دي اوكي لكن لو انا قلت جي كوني وسكت من غير ما قلت ما قول اتخافي غلطي لي او دي لاتي لي معنى كده ان انا اعرف البلد ده ان انا روحته فعلا يعني اي تغافير؟ من خلال من يعني ده مش فرب لا لا, لا لا مش فرب اتخافير يعني من خلال لما حد يكون عايز يسألني على معنى كلمة هنستعمل السؤال ده كده كذا يعني عايزه تساليني على اي كلمه تقولي كاسكو ساڤو وتقولي اللي انت عليها انا هرد عليك بقولك بقول لك ça veut واقول الشرح بتاع الحاجه ممكن نزود لو انت عايز تقولي يعني ما معنى الكلمه دي باللغه العربيه ممكن وكاسكو سا فيدير مثلا اا اترافير اون يعني ما معنى الكلمة اترافير ça veut dire en arabe? Qu'est-ce ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? كويس، كيس كو سوف دي يعني ما معنى ونقول الحاجه اللي بنسال عليها. طيب نرجع هنا regardez sur la carte quel pays connaissez vous؟ طيب السؤال لكم أه كلكم أه لنا quel pays connaissez vous؟ يعني regardez sur la carte يعني regardez على الخريطة quel pays connaissez vous؟ بلاد Stop. Je connais France. Je connais la France. La France. Très bien. ok. Ah, ok. Ah, ok. ok. Ah, ok. ok. ok. Ah, ok. ok. كل, كل uh -huh. Très bien. Yeah, ok. Uh -huh. bah, Il je connais la France. Très bien. Quoi d'autre? Uh, le Luxembourg. Je connais. Je connais le Luxembourg. Le Luxembourg. Le Luxembourg. Le Luxembourg. Ok. D'accord. Quoi d'autre? Euh, et je connais euh, le Maroc. Okay. ok. De la télé. De la télé. De la télé. Oui. Très bien. Ok. Quel pays connaissez-vous sur la carte? Euh, J'ai connais le Canada. De la du, Le Canada. Ah, oh, de la tea. Le Canada, de la, de la, télé, je, de la télé. De ah, la de télé, de la télé. Très bien, ok. Et je connais Suisse, de la, la télé. La Suisse. La Suisse. En français, je je connais le Canada et la Suisse de la télé. Je connais le Canada et la ah. Suisse de la télé. أوكي طبعا لو حتقولي أكتر من الحين إيه بنحطها في آخر واحدة يعني انت لو مش هنوار نقول إيه إيه إيه زي بالإنجليش and and and أوكي إيه بنحطها في آخر و... قبل آخر واحدة فقط. نكتوب. خلينا. عندنا هنا أوديو بيقول لنا écouter associé avec la photo. نكتوب. هنسمع كذا حاجة je connais ou je ne connais pas. des monuments, je connais ou je ne connais pas. Page 7, exercice 2. Écoutez. Vous comprenez? Vous connaissez? Très bien. vous comprenez, vous connaissez. je comprends je comprends je connais ou je connais pas la tour de londres la tour de londres la tour de londres vous comprenez euh, je... Euh, oui je comprends je comprends ok vous connaissez euh, non je ne je connaissais pas. Là, je ne connais je... pas je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas. Très bien. La, mot, la suivante, Yani, la elle est suivante. Les est là, Les pyramides d'Egypte. Vous Les pyramides elle est Oui, Oui, comprends. là, Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je. Je comprends. Je comprends. Okay. Vous connaissez euh, Oui, j'y connaissais Je connais le verbe connaître hein Je connais Mais Je connais je connais ou je ne connais pas Très bien ah, okay. Ah, okay. Je connais ou je ne connais Je peux. connais Très bien 3 Le parc du Serengeti le parc du Serengeti. Vous comprenez? Oui, euh, je compre euh, oui, je comprends. Je comprends. Vous connaissez? Non je, connaissais Bardo, non. Oui. Oh, non, je ne connais pas. Bardo, neuf Non, je ne connais pas. D'accord. Le parc de ce Serengeti, il y est... a euh, Parc yani okay. par, euh, euh, On continue. 4 L'Université de Mexico. Vous comprenez Je comprends. Je... OK. Ah. L'Université de Mexico. Vous connaissez vous comprenez la euh, Je comprends. Je comprends. Je comprends. Vous connaissez euh, Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Ok. 5. Le musée du Louvre. Le musée du Louvre. Vous comprenez Oui, je euh, je comprends. Vous connaissez euh, je, ne, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. D'accord. à Paris. Très bien. La forêt d'Amazonie. Euh, non, euh, je ne comprends pas. comprends pas. Je ne comprends pas. Ok. Euh, les tours, il y a les tours de Shanghai, yani abrague, Shanghai. Shanghai, la les tours de Shanghai. Okay. Shanghai. Okay, je comprends. Je... Qu'est-ce que je comprends Très bien. Vous connaissez euh, Non, je ne connais pas. Très bien. 7. Euh... Les tours de Shanghai. OK, on a dit. L'île de Marie Galante. L'île de Marie Galante. Euh, oui, je comprends. Euh, non, je ne connais pas. Très bien, OK. Donc, euh, continue quand même. a quatre verbes. On a un verbe parler le verbe habiter verbe habiter. برب اتر خدناء كناتر برضو اللي احنا لسا وغدين هنعمل ديز على الافعال الخمسه دول قبل ما نبتدي الاجزارسيس هنتكلم على les couleurs هم الالوان الالوان برضو فيهم مسكولين فميناء ابيض بلو ازرق vert اخضر روج أحمر روز اللي هو البرتقالي جون أصفر فيولي اللي هو الموف أورانج اللي هو البرتقالي تركوز تركوز اللي هو أزرق اللي هو السماوي ده آه واتحف okay. طيب آه أوكي okay. حنق رجالك ده بس بعد ما حنق رجالك بيقول لنا Observez les dessins Observez يعني لاحظ Les dessins الرسومات ولذلك لن تتعلم يعني تتعلم أو كيف تتعلم كيف تتعلم كيف تتعلم كيف تتعلم كيف la femme l'homme رجل المراه و عندنا l'enfant الطفل كلمة en مقصود بنت او okay. ولد اسمه اسمها بس هي كلمة <متصفيق> بيها يا un enfant un garçon ou une fille ok on a la premier première ou dernier dernière, dernière. la ma euh, premier la first ok Fais, oul, le premier ou la première le dernier là, الأخير أو الأخيرة La dernière برضو masculin féminin لا dernière طيب ده الأول والأخير اللي في النص بقى احنا خدنا طبعا الأرقام من, من واحد لعشرة خدنا دو. فهنقول يا إما ل يا إما لا لو بتكلم على رجل أو ست في الإنجليش عندنا بي اتش و ثيرث فورث وكده ان عندنا اي دي بنزودها بنزودها على الرقم يعني بنقول لو دوزييم او على حسب انا بتكلم على انوم أو ان فام هقول أو لو اوم او لا فام اوكي هتكتب بالطريقه دي عندنا 3 quatre au toute barde la troisième. Quatre. Ça un chile l'E, où on a 5 e la IEM. Quatrième. a la IM. Cinquième. Six. sixième. Sept. 7 كده 8 وزود اي ام 9 9 الاف في هتبقى 9 ام 10 بتبقى 10 يعني الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا اوكي 10 اوكي واضح سيكلا اه طيب فاحنا هنعمل الاكيرسيس ده ازاي هنقول مثلا هنا هو بيقول مين بيكلم مين أه هتعملوه بار كل واحدة هتعمل هتكتب بار ميساج وهنعمله دي هنعمل مثلا نقول لا فام مثلا اون روج باغله ا لا فام بلو هنا بنتكلم عن اللون من غير ما نحدد لون أي, أي, أي, اي يعني لون أي بنستعمل قلت, إيه؟ يعني قلت المراه اللي بالاحمر بيتكلم المراه اللي بالأزرق او هقولها هقول عندنا واحد اثنين ثلاثة لحد الآخر. الست, أول ست بتكلم تاني ست. أوكى؟ هقول لبقي مي أخفاها. على على على على فام. أوكي. يبقى كل واحدة حنعملها بالطريقة دي. مرة باللون ومرة بالأول أو الثاني أو الثالث على حسب الترتيب في في العدد الشخصيات واضح؟ سيليا؟ اه احنا نعملهم كلهم ولا نعمل؟ اه حنعملهم كلهم بس قبل ما نعملهم هنا رجلاك حنعملهم كلهم آه بس آه حنقسمهم وإحنا عندنا هنا عندنا أنجلوك دوينجلاك توه جلاك دو عندنا ثلاثة جلاك ونحط ثلاثة كل واحدة هتعمل جلاك فيه vous okay, pouvez lire, vous te... okay. uh, Vous parlez français? Uh, oui, je parle français. Et lui? Et elle? Il parle français. Elle parle français. Et lui, y a ni ok? Vous pouvez lire ici, Terena. <coughs> uh, vous parlez français? Vous, parlez. Euh, oui, vous nous, parlez. français. Vous parlez français. Euh, oui, nous parlons français. Très bien. Oui. Elle euh, oui. euh, euh, parle français. Et toi, tu parles français. Euh, non, je ne parle pas français. Très bien. Nous avons l'exercice. Nous avons l'exercice. Nous avons la femme en bleu. قال à la femme en rouge وبعدين قلت لا première femme قال à la deuxième femme انا عملت اولوح عملت اولوح عملت عملتها هنا اولوح عملت بنفس عملت عملت واحد، اثنين، ثلاث، تلات, ثلاثة، رابع سيدة بيتكلم خامس سيدة هتعملوها دي هتعملوها بطريقة دي هتعملوها بعض ميساج وتبعطيهم لي وحنصلح دلوقتي هل هي؟ La femme طيب uh, okay, احنا هنا la femme en bleu okay. parle la femme en okay. طيب بلو uh, دي كده بالإنجلش دي كده بلو Bleu peut-être eux ou bah, Il va, bah, la femme en bleu parle à la femme en turquois. Turquois. Turquois. Ok. Ok. Ok. La, la phrase ah, tu... la femme Ok. bleu Ok. Bah... La à la femme en turquoise. Très bien, euh, bah, turquoise. Ah, la, ok. Hein? Ah, c'est juste, ça, hi, hein? La cinquième euh, femme parle à la sixième femme. Très bien, ok. Qu'est-ce bah, ah, es oui. que, euh, qu est -ce que ça, ça veut dire euh, c'est juste Juste yani C'est juste Yannisar. Okay, on peut, on peut l'écrire. Okay. Vocabulaire, uh, okay. Faut... c'est juste. Le contraire, le contraire, l'axe, c'est faux. Juste ou faux. D'accord, merci. Alors, qu'est-ce euh, mm. La femme en bleu Bordeaux, elle dit en anglais. Parle à la femme en turquois la quatrième femme est Rabba qu'elle La y a La Wacht. Il Quatrième Il y a Rabba Il y a وإحنا عشان في واحد في النصف فحنا شكابلنا حسابها انها ربع واحدة ما حصدناهوش هو شو نفسه لا في الحالة دي حنقول رابع شخص مش رابع سيدة بنقول لك يعني ممكن نقول لكاتر ايام فام أو ممكن نقول لسنك ايام بخزون آهام تمام سنك ايام يعني الشخص الخامس أوكي. ونكمل لحد الاخر la quatrième femme parle Bardou à la euh, cinquième femme d'accord la femme en bleu la même chose bleu parle à ah, à la à la fille en rouge en orange ok la troisième euh, ok il y a et c'est des ouais. La sixième femme parle à l'enfant. Je suis Ok, uh, très bien. La femme. Ah okay. ça. Désolé. D'accord. La femme. Oui. il y a sixième, troisième. Hein. La sixième femme parle à l'enfant. L'enfant, je suis en majuscule hein. et je suis non propre à l'enfant. Elle quest à l'enfant à la tour très bien allez on deuxième exercice cinquième cinquième il y a les chemises ah ah fait fait ah la cinquième. Ah, oh, il y a là. La... Ah, il y là. Ah, cinquième. Ok. Droit, D'accord. On a on trois situations. vous voir on je vais vous dire, écoutez, notez l'utilisation de « tu » et de « vous ». Je tu » ou vous » associé avec l'image. ma ok l'audio, date, à A, B, C ou D. D'accord On commence... Page 8. Conjuguer les verbes. Exercice 2. Notez l'utilisation de tu et de vous. 1. Tu connais Gérard Non. Bonjour Gérard. Oui, je pense que c'est B. B mm -hmm. Mm -hmm. Très bien. B, ok. 2. Vous parlez français Un peu. C. Très bien. 3. Comment tu t'appelles, Louis 4. Excusez-moi, vous êtes Pierre du Roc euh, Comment tu t'appelles, Louis L'Italie-Etoardo, ok Et okay. uh, D. Comment tu t'appelles, Louis Tu tu Tu Il A La femme les enfants La femme parle à l'enfant Tu comment tu t'appelles elle Tu sais comment à A B D ونسأله على اسمه معنى كده أن نحن ما نعرفوش ومعنى أن نحن ما نعرفوش أن نحن نكلم بالفوفواما ما هي فعش نكلم بالتوتواما الأطفال فقط هم اللي ممكن ما نعرفهم شو نكلم بالتوتواما دكار سيكلاح واضح؟ دكار خبير وآخر واحدة إكسكوزي مو زادة Pierre Duroc أنت Pierre Duroc Là, c'est uh, Ok. Un troisième exercice. Observez observer les verbes du tableau ci-dessous. Yani, ci-dessous, il y a un uh, tableau qui hein? est un tableau. Okay? Uh, c'est tableau. Ci-dessous, il y a un adnè. Okay? Notez les, les prononciations différentes. Vous yani, Prononciation, à une note, elle est bien, elle est bien, je, ou nous, ou vous, etc. Alors, on va faire un autre nom, le verbe dit, on va faire quatrième exercice, on va euh, conjuguer les verbes. Ok, on a conjugaison le conjugué entre parenthèses. Alors, on va faire un Lisez ici et conjuguer le verbe. Ok, vous êtes français Très bien. Française Française, très bien. Et nous, nous sommes Non. la Non, je suis. Je suis. Non. Je suis oh, nous, je suis. Com continuez. Camille Espagnol. Bon. Et, Espagnol. Ah. Euh, Espagnol et Monica euh, et. Euh, italien très bien euh, mais nous comme nous comprends nous euh, euh, nous comprends là le français là nous, nous nous nous comprenons comprenons comprenons comprenons très bien nous comprenons le français Et tu... Euh, Camille, oui. Cam... Tu es français? Très bien. Oui, euh, j'habite à Marseille. Marseille. Ok. Euh, ah, nous euh, connaissons Marseille. Très bien, nous connaissons Marseille. Très bien. La page suivante, sauf à dit il y Elle Le masculin ou le féminin, singulier, pluriel. Ok. Les noms. Sont masculins ou féminins. L'asma, il y a Emma, masculin, et Emma féminin. Le masculin ou le féminin, c'est le singulier, le mot frère, et le pluriel, le mot gamma. Donc, le à l'apostrophe, fil le masculin, ou la à l'apostrophe, fil le féminin, ou le d'al-pluriel, c'est le masculin, c'est le féminin. D'après les articles définis, vous pouvez lire, mon côté, rien. Dialogue. Ah. Uh, vous. vous -si, uh, les voici. elle est pas là. Voici. -il uh, uh, voici. Il n'est pas là. Et festival. Voici le palais. Alors. Voici le palais des festivals. Uh, voici le palais des festivals. L'hôtel Carlton. Carlton. L'île méditerranée. La mer méditerranée la mer méditerranée très bien les acteurs du film Marie les acteurs de film Marie Antoinette les acteurs Antoinette. Antoinette Antoinette euh, le directeur de festival euh, il euh, l'actrice euh, du film l'actrice du film King Kong très bien ok on écrit بالنسبة للبلوغيال البلوغيال البلوغيال مفروض يعني مفروض احنا بنزود دايما اس دايما بنزود اس في البلوغيال اوكي بس ممكن نزود او لو في كلمة بتخلص بقى ي ي ي E A U ي ي ي ي ي ي كده ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي Musculaire ok, qui finit, y yani fini a qui finit par al. Le pluriel, betapa? Le pluriel, betapa? H'yaibqa ah oui, Zaye, nous avons un journal, des journaux. Ok, c'est clair, voilà. Oui, c'est clair. Fille, si tu as une exception. D'ailleurs, il y a des exceptions. T'as un Exception Qu'il mette un festival à des festivals. Qu'il des festivals. Des exceptions. D'accord Le لكن quel est A-L ou le pluriel de la classe A-X. observé les noms et les personnes, les noms, lieu, chose On a tableau, tableau, tableau, des pages 6 et 7, ok. On commence. On page 6 et 7. Ok, on commence. On a quel est le nom de personne ou le nom de chose. ou y a masculin ou féminin, singulier ou pluriel. D'accord On de On l'exercice. Le palais du festival un festival. L'hôtel Carlton. La mer Méditerranée, Yani bahlameton euh, Ok. Les acteurs du film, yani Marceline Film, Marie-Antoinette. Euh, le directeur du festival, Yani Buddhir. Euh, festival et le festival, Yani. la euh, L'actrice euh, du film King Kong. Okay. Euh, quel met le palais, Rena Nom de chose ou le nom de personne? choses. de de choses. Non, mais on prononce pas le M. Hein. Le M d'un, hein. nom. Ah, nom, nom. de choses. Ok. Nom de choses. Ok. Il pluriel. D'accord. Euh, masculin. Masculin, Très bien. L'hôtel? Nom de chose? Et masculin. Singulier, yes. singulier. Uh, uh, la mère? Nom de choux, uh, féminin. Très bien, nom de chose féminin, singulier ou pluriel? Nom de choux. Singulier ou pluriel? Uh, uh, singulier. Singulier. Singulier. Singulier. Très bien. Ou bien, ou le le nom, ok Nom de choses. Les acteurs. Les acteurs. Euh, nom de personnes. Pluriel. Okay. Euh, masculin. Très bien. Le directeur. Euh, nom, nom des personnes. Ok. Mes, singulier, masculin. Très bien. Euh, L'actrice, euh, nom de personne, euh, féminin, euh, singulier. Singulier. Singulier. Très bien. OK, on a fini cet exercice. Le son, dit, à la, à la négation, à la nafi ». L'interrogation et la négation. L'interrogation, elle elle Marie parle français, non, elle ne parle pas français. Elle est espagnole? non, elle n'est pas espagnole Alors, le verbe est, elle n'est pas espagnol, verbe est, elle n'est pas espagnol, Le verbe est, pas elle n'est pas devant, il yani, une une voyelle devant une voyelle. l'exercice bas à la, négation. dialogue deux exercices, yna, anhe, anhe, anhe, trois exercices. Anhe, vous pouvez dire vous, oui. euh, vous êtes Maria monté monté Non, Monti. Non, je ne suis pas Maria Monti. Je ne parle pas italien. Euh, je ne connais pas Maria Monti. Euh, je ne pas à Rome. Je suis la, secré la secrétaire, secrétaire. du festival. Se secrétaire du festival. Très bien. Euh, ok. Enabiolena, observez et complétez. Ok. Toutes les phrases, on doit, mettre, on doit les mettre euh, à la forme négative. À la, yani on va... Nous attendons que l'on fait le neuf. On okay? a des points, des points de suspension. Ce sont des points, okay, des points de suspension. Cette phrase, on, va, on veut la transformer la forme négative, s'appelle pas Maria Monti Très bien, elle ne parle pas italien, elle ne parle pas italien, très bien Elle ne connaît pas Marie Monti Maria Monti, ok, elle, elle Elle ne pas Très bien, N ou il à à Rome. Elle uh, ah, oui. uh, n'habite uh, pas n'est pas secrétaire. Secrétaire. Elle n'est pas française. Française. Elle n'est pas française. Oui. Un apostrophe ou la Elle e Très bien. Ok. Deuxième exercice. Répondez, Vous êtes français, française. Vous êtes professeur. Ok. T'as vu, vous allez répondre vous allez répondre par la forme négative, Hena. Vous êtes euh, française euh, Non, euh, je ne suis pas française. Très bien. Vous êtes professeur Non, euh, t'es né. Là, tu peux te dire que tu peu plus jeune. Tu peux te dire que tu es peu plus jeune, ok Ok. Il va être un an. J'ai né. J'ai né. L l oh. être, je, ne suis. Oh. je ne suis pas Je ne suis pas. Je suis Je suis pas. Je suis Je suis pas. Je Je ne suis je ne, euh, je n'habite pas à Paris. Très bien. Vous comprenez le mot bonjour? trop autre l'affirmation. Là, Olili, oui. Ah oui. Ah oui, je comprends le mot bonjour. Vous parlez bien français? Il y a un « Ol, j'ai une bonne. Ah ok. Daiman, jamais. Lorsque tu te calmes, il y a un Nafsi. Daiman, toujours. Soit avec les preuves, soit avec le Nafsi. Okay. je, pas je euh, ne pas parle français. je ne parle euh, je ne parle pas français bien Là. Okay. je ne parle pas français je ne parle pas bien français pas bien français okay. posez les questions à votre voisine au voisin voisin voisine, il y a ou euh, gartek يقصدوا بيها هنا احنا دلوقتي في جروب المفروض ان احنا في كلاس اللي قاعد جنبك هو ده فواز او فازين اوكي okay. فيعني المفروض ان الطلبه بيسألوا بعض اوكي uh, okay. uh, tu es français tu es française uh, vous êtes français vous êtes française كل واحده تسال uh, الثانيه سؤال اوكي كاسك فوتر بروفيسيون لا مش كاسك Qu'est-ce oh. est. Qu est que yani, what, what, what qu Qu'est-ce qu que? tu fais? Ah. Yani, euh, what are you doing? Euh, qu'est-ce que c'est? What is D'accord? Ah, est votre profession? tu es égyptienne. Hatouh, say, say here, here okay. a ben, moira, tu es française uh, l'intonation uh, est une Tu es française ou vous êtes française. À ce que je disais. C'est Profession, Ok, allez quelle est votre profession Tu euh, euh, là Non. Yannick, est votre je profession Je suis. Ok, très bien. Je suis. Oui. Étudiant. Étudiante. Euh, Camille En. En la salle, tel que devoir. En le facture. Département français. En, à la, ok. À la faculté. À la faculté. Département français. Oui. Okay. Département d'accord? De vous parlez français? Vous parlez, Vous, parlez français? Vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous parlez français. Vous parlez. Vous parlez français? Hum, non, je ne, je ne parle pas français. Je parle arabe et anglais. Je ne parle pas français. Je parle arabe et anglais. Et anglais, oui. Anglais. Euh, quelle uh, est votre faculté? Communication de masse. Communication. Uh, المافروض, uh, il y un adjectif possessif. Il y a un mot adjectif Il y a est le mot est le faculté... »« qui est est votre faculté ?» s'appelle ma faculté? Quelle est Comment ?» est est s'appelle votre faculté okay. votre faculté Una faculté s'appelle communication de masse On a ici l'audi, d'accord On a dit je, répéter Répéter, un ai aidé, ok verbe euh, euh, répéter Ok On a ici l'audi, j'en ai aidé On a fait pause, après tout le mot J'en ai aidé Page 9 À l'écoute de la grammaire Exercice 1 Prononcer je Répétez. Prénom. Julie, tu connais? Prénom. Oui. Julie, tu connais? Julie, tu connais? Okay. Julie, tu connais? Non. Qui a de mal? Julie, tu connais? Tu connais? Tu connais? Non. Je connais Jeanne. Non, je connais Jeanne. Je connais Jeanne. Justine. Justine. Justine. Joséphine. Joséphine. Joséphine. Joséphine. Joséphine. Joséphine. Géraldine. Géraldine. Géraldine. طيب انتوا هنا شايفين الفرق بين جو عندنا الجي هنا جيرالدين يعني عندنا حرفين تنطق زي بعض الجي والجي اوكي قلنا جوستين وجان وجوزيفين وجيرالدين كلهم يعني الجي والجي تنطق جي طيب هنقول حاجه بسيطه هنا على الموضوع على حرف الجي حرف الجي ده ليه نطقين prononciation prononciations. J Zay Josephine J odem le E ou l'i. ou l'i ou l'y. Manger. Je mange. Vers manger à Je mange. Je fin هذا إدج، نعم؟ في كلمة تانية مثلا. مثلا كلمة جراف، جراف يعني زرافة، كي، زرافة، جيت نتاد، كي كلمة, كلمة في بفليغ، مثلا اوكي uh, okay. okay, مش جايف فبالي كلمة باليجاك بس برضو قدام يجاك نتائج جي طيب uh, خلينا نشوف الـ ال Y والـ E الاثنين نقط الـ E, ال ال e. Okay. طيب لو لكن لو الجي قدت قدام الـ A والـ O والـ U بدت نتائج لو جو ولو ورا الوراء الجي ما جش أصلاً فويل ولا واحدة من السيرتا دول بتنطق منطقة برده يعني مثلاً كلمة زي نقول غاف خطير ذاك شايفين بعد الجي ولا ولا فويل من دول فاتنا ج كلمة زي جغاج مثلا جغاج كراج شايفين الجي تنتة ج قدام الأ لكن قدام اليب تنتة ج فبقول جغاج اوكي okay. uh, كلمه زي مثلا جوياف جوياف جوياف زي اللي هي جوافه دكا او كلمه زي مثلا جوستاف جوستاف ده تخنه واحد اسمه جوستاف هو دكا فجيت ننطق ممكن نبقى عايزين ننطق هنا الجي كو قدام دول كلمة زي كلمة مونج المانجا لو حطينا يو قبل الاو عشان ما ننطقش الجي جي كده نطقيناها جو دكا اعطينا ده عشان, عشان ننطقها جو كلمة زي جيتار الجيتار أيضا حطينا U قبل ال-E كمان؟ لما كناش حطينا دي كنا نضعنا ال-U كنا نضعها جيتار نفس الحكاية هنا مع ال-A و u المفروض ان ال-J تنتق G ولكن ممكن عايزين ننطق ننتق ال-J جي قدام ال-A و ال-A و ال في ال-Verb مانجر نقول نو مَنْجَنْ بنكتبها كده. شايفين حطينا الـ إِ قبل الـ لو ما كناش حطينا الـ إِ دي كنا نتقنعها نُمَنْجَنْ. دكتور. كلمة تانية مثلا زي جورج. لِحِنَانُ جورج. واحد اسمه جورج. جورج تكتب كده لا لو ما كناش حطينا الـ إِ دي كنا نطقناها جورج. جورج ده ب باتناه كمان ب كلمة ليها معنى اسمها جورجانيزور <تصفيق> اوكي فحسب النطق المعنى بيتغير فالجي عندها نطقين بالطريقه دي واضح <تصفيق> طيب اوكي هنسمع هنا الاوديو التاني لا برونونسيه تو اوكي هنا طبعا عندنا و الو طبعا في ناس طبعا دايما الو الو لما يرحل يبنى او دقق ودا بي ممكن يغير لي معنى الكلمات بالعكس يعني عندنا كلمه زي مثلا سيدي سو و سي سو ادنى هو علاء و علاء و علاء و مش و علاء و علاء يعني علاء و donc, c'est salut » ou « d'où tu » au calendrier? Page 9, exercice 2. Prononcez « tu ». Salut. D'où es-tu Ok, nous pouvons dire « salut ». Salut. D'où es-tu D'où es-tu D'où es-tu Ok, nous pouvons dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a quelqu'un qui dit « Anna. Okay. Salut. Où Salut -tu? de Wichu. Hmm. Du Pérou de, de, de, de Paris De Biro Du Paris. De Paris. D'Andalousie. Dans d'Andalousie. Dans d'Andalousie d'Andalousie. Très bien. Au Et est un département, Mohavza, et une région, à une région, et une région, et une région, à Tu habites, où? Okay. tu habites où Tu habites où Tu habites où Tu habites où Tu habites où Rue du musée Rue du musée Rue du musée Rue du musée, OK. Euh ou avenue de Nice Avenue de Nice Avenue de Nice. avenue de Nice Avenue de Nice, voilà. Avenue de Nice. Très bien. Alors, exercice ou exercice. Nous exercice. Hanisme, un oul, y a emma dit interrogation, y a ni sou'el, ou affirmation, y a ni ez-bête. Ok, il a zemmptédi interrogation sou'el, négation neuf, affirmation ez-bête. Ok, taïb. la hasab, n'obrette saut, l'intonation, han oul da interrogation ou affirmation. D'accord? D'accord, D'accord. Page 9, exercice 3. Interrogation ou affirmation Cocher la bonne case. Cocher la bonne case. Cocher, c'est yani, euh, un x. Euh, cocher, c'est yani, une La bonne case, c'est yani, Mourabba, Sahih. vrai. Yani, la bonne case, La bonne, yani c'est sahi. mot Cocher la bonne case. Hein? Je m'appelle Laura. Je m'appelle Laura. Interrogation ou affirmation? Affirmation. Très bien. 2. Je, ah, je comprends le français. Je comprends le français. Affir affirmation. Affirmation. Ok. 3. Vous êtes français Interrogation ou affirmation oui. Vous... Euh, vous êtes français? Vous êtes, vous êtes français? Affirmation? Non, c'est faux. Interrogation. Interrogation. Interrogation. T'as saoul? Soel. vous êtes français? Nobre de saut. Ok. Il y a un petit petit sourire. sur y a un petit peu de Ok. Vous êtes français? Ok. Interrogation. Uh, okay. 4. Ah, vous êtes italien. Ah, vous êtes italien. Affirmation. Affirmation, très bien. 5. Vous habitez Rome. Vous habitez Rome. Interrogation. Interrogation, très bien. 6. Vous êtes professeur. Vous êtes professeur. Naala? Interrogation. Interrogation. Interrogation. Interrogation. Interrogation. Interrogation. Très bien. OK. Donc, on a fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on peut dire, il faut okay. qu'on les leçons, d'accord? quest d'accord? que ça dit? Il faut qu'on ait les le il faut les niveaux. كل مستوى في المستوى ده لـ لـ لـ اسمها لـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ ده العنوان بتاع لـ لـ لـ فيها لـ حلقات لـ لـ لـ هنا لـ لـ لـ يعني لـ لـ لـ يعني لـ لـ لـ لـ يعني لـ euh, Nous avons 4 leçons, 4 leçons. 4 épisodes, Nous 4 4 épisodes. Nous avons 4 épisodes. Nous avons 4 épisodes. Nous avons Uh, اللي أنا عايز uh, أقوله لكم قبل ما نخلص النهاردة حكا أخيرة عندنا uh, إحنا قلنا أي verb من البرمير غروب المفروض أنكم تعرفوا تعملوا له كونجيزون دكار المفروض بس أن احنا نفهم معناها في أفعال كتيرة بنستعملها en كلاس زي كي زي verb البربات دي لازم تبقوا عارفين تعملوا لها كونجيزون دكار عندكم لتعمل زي تعمل زي معروفة c'est le verbe du premier groupe. Je n'ai pas le groupe, ER ou premier groupe. E, ES, on va dire E, au dem ou d'em, I ou L ou en, ou ONS, ou OZ, ou ENT. D'accord? Type. On est un verbe, commencer. Il y a un verbe, répéter. Il y a un read. Il y a un verbe, écouter. Il y a un yasma. Ok? Euh, il a fallé, nous n'ai pas le droit de la classe. À commencer à répéter okay. parler parler parler, parler khednaia, verb. A mm -hmm. à la chaîne à quel verbe ça va être un la chaîne à compléter compléter compléter compléter كل الافعال دي نحن ما خدناهاش كافعال جوه الكو بس نحن عارفين القاعدة بتاعتها نعرف نعمل لها كونجوكييزون دكاغ كلهم من لو برومي دي لازم بنستعملها كتير طبعاً طبعا لبارلي نزود بارلي في, في لو برومي غروب عندنا بارلي وعندنا ابيتي دكاغ كمان في غروب رغغ دي يعني نوتس أو يخلي بير أو يعني لا رغغ يعني نتفرد رغغ يعني نتفرد ورغ يعني نشوف بس من عليه تكلم بس على في j'entends du bruit Regardez ou écoutez? Très bien, je vous dis bonne soirée et à la prochaine, Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.